Bienvenue dans ce nouveau live Yael! Mmh. <rire> Quel bro, il est stuck! Okay. <rire> oh, comment il a gobé <rire> du furimi! <sourire. musique> J'ai oublié de piller! Bah, nous, ça va, écoute. Pas euh... de oh, pire excuse vas-y. <rire> Mec! Oh merde! Mec, mais elle est trop stylée! Merde! On dirait vrai le fond d'écran Windows, Franca. Si tu <rire> sais qu'elle est pas J'en ai marre! Il a une belle bouche! <rire> Pauvre, tu es en train de t'embrasser avec de Bethany. J'ai tourné la main et puis <rire> je main. Ouais On s'est touché la main tu sais, tu sais comme dans les nanars japonais Genre euh... Hugo avouera ses sentiments un peu plus tard et son bras ensuite dans la colle Et la dépression Tenez la mentale suis... à là Je ne suis pas une femme facile Je sais pas qu'il y avait des girafes ici Je Regarde juste là moi je suis un touriste Moi du coup je connais pas la ville hein. <rire> là, regardez mon cool. frère où il en est. J'adore ah oui. hein. mais je vois si tout ça. Ouais. Parce que, tu sais qui ah, Que je là. sais, ah, ah, tu là, sais. <rire> Non y a pas de. Donne-moi ça toi. Donne-moi. Ah moi, <rire> à moi. Non, a pas... Alors je connais absolument pas Lyon. Du coup on va. On va.. On va partir. Je vais pas partir trop loin non plus parce qu'après après je vais être perdu et puis je, vais... je sais pas où je vais. Donc, euh... Surtout que vous parlez même pas, hein, vous êtes vraiment un public de merde. Hein. Ah tu les as reconnus Oh non Ah <rire> euh, mais je vous prête, euh, la là, ouais. Euh, <rire> <rire> bah c'est bien, en on peut partir <rire> maintenant. <rire> ouais, on l'a vu Allez salut Vous voulez vraiment venir voir un coup bah euh si tu ligue. nous parles aussi mal euh... Ouais moi je parle mal à tout le monde, c'est déjà le problème Dites-moi Ah écoute, je suis happé. Oui, je suis il sait même, même pas qui est qui ouais. Alors au fond on a Niscar, à droite on a Elkan... Excusez-moi, excusez-moi je t'arrête mais ça m'intéresse ou ça Tu en gueule. Non, les bah, couilles oui. Viens manger avec nous mec Bon, <rire> on ne veut, ouais, ouais. enfin, veut pas. on ne veut pas en fait. Enfin, on ne veut pas. Ouais. Oh non, mais arrête, ça se fait pas. Je ferai. En, en vrai, c'est de notre tête En vrai, plus gros que lui avec le démonia. Comme ça. Oui, avec les démonia. <rire> <rire> on dit non, le démonia. Oh dis donc, regardez-le. C'est une dégustation de la part de l'Étranger. <rire> là, je vous fixe dans les yeux là. Vous pouvez pas enlever ces images de votre tête. Et hey, euh, viens souvent dans le coin, sinon. <rire> C'est bon mais j'ai plus faim. Hein. <rire> bah super. C'est dangereux de faire ça. Hein, bon. finissez nous ah bon Non, non, mais arrête, arrête, ça sort personne. Moi, moi si ça disparaît, j'ai rien vu. Mais ça rend plus, un ai plus son J'ai pas. Non, non, mais finir. Je suis en train de se battre. On s'excuse pour leur comportement. Vas-y, bisous, bisous. <rire> bah, du coup, je vais prendre la tomate. Du coup, pourquoi j'ai mangé le burger de Mais bah t'es ébroué Je m'en veux parce que c'était sien en fait. Je vais faire des excuses. Là, là. Alors, je suis désolé pour Yaro, euh, je vais manger son burger. Alors, mais il est con les je suis pas sûr de ça. Hein. Moi, sur... j'en suis très sûr. <rire> Moi, j'en suis pas sûr du tout. Je <rire> sais pas si ils se sont jetés dessus les deux là. Ouais, c'est deux bois. Ouais, elle bah... la cette Donc, de mais ouais, mais t'es sur le même mode cette fois-ci. Le pléjeuner l'a mangé parce qu'il avait l'impression de t'embrasser indirectement pour que tu accroches le pléjeuner. Ouais, et comme ça là <rire> Alors, si vous voyez plus Yarov, c'est normal. Si hein vous voyez plus le pléjeuner et Yarov, c'est normal. <rire> Norage, je... regarde qui est au comptoir, je yeah. pense que c'est Shanks. Quoi Ouais, tu me dis ça. C'est vrai que c'est Shanks. Arrêtez. Allo Il a pris la clé. Euh, ouais, là, de droite, ouais, genre, genre, gauche Instagram, gauche, gauche 000. Droite. droite, gauche, droite, droite gauche. et à moi, oh, un... 500 oh. de merde. Oh, bon, il vient pour... Euh... Non, bon, ah ouais lui, il oh, une petite démarche là. Tu mets Ah ouais. Et les 4 là tu mets ça Ah d'accord. Bon. Ah, vas-y. <rire> <Grosse, quoi. rire> <a> du coup... <rire> Ah oui, attends, il est son Ouais, il y a eu une <rire> ouais! En plus, voilà. j'allais faire la, la danse de Biko, putain, pas de coeur et moi là! Je vais casser N'inquiète <rire> <rire> ah, pas, je vais te dire, mais il est tout! Ah, putain! T'es un peu niqué! Hein. Ouais, les deux gars! Ils sont déjà installés! Ah, oui, Ils sont déjà installés? C'est lui là là Oh j'ai déjà chaud Oh j'dis je casse yes. J'en connais celui-là Non, vas-y check Bonjour merde Yes Regardez comme il est beau oh. Il est si beau Lâche-le, c'est C'est bon Bienvenue sur ce stream caricatif oh, sur la tête de Bonjour, Abonnez-vous. De... Voilà. Voilà. Ça fait 6 mois, et un an que j'ai pas live. Vous allez voir euh, ma tête pendant 6 heures. C'est parti pour me regarder pendant 10 heures. Quelqu'un me dit au secours. <rire> <rire> <rire> <rire> un petit peu sur Louis. Alors attends, il faut tourner sur Louis.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 on dirait pas que c'était la rite de temps oh, hein. oui, Ouais, euh... te fini avec les blagues. C'était bon. Le mec qui veut son téléphone là. Ouais, ouais, ouais. hein. Parce que je viens de me rappeler que j'ai eu. hop putain pas qu'à <rire> J'ai un niveau de J ai J ai un niveau de te de... dis la streameuse qui ah streame ouais, depuis 24h J'ai hein. demandé des droits de, de vidéos Ah mais t'as le droit de demander à être floutée en vrai y a pas de soucis hein. Ah tout tout si, tout en fait si fait tu peux le lui rajouter ouais, du ouais, travail ouais, ça me va il pas... euh... pas... y a 13 pas... personnes t'inquiète va, vachement bien celui là on a été C'était un truc sur trois étages et tout J'en avais jamais fait, t'avais les trucs d'ambiance Mec, il y a des photos, de Hugo par exemple Mec, trempé, on aurait dit qu'il venait Aller se baigner avant, après Les parties, c'est incroyable tu sais genre avant qu'on est tous prends, tout content et après quand on est juste oh là. Bon, Ça fait, est... Oh, euh... oh, là. A... <rire> Les <cristallines, rire> <vous gars>. <rire> <rire> des euh, sec, hein. C'est pour ça Oh non mais c'est bon, y a pas le jogo hein. Oh la la! T'as ton tournoi live! Clippez, clippez, clippez. Moi j'ai fait oui et toi t'as fait une grosse présentation pour quand. Ton... Bonjour, <rire> j'appelle Yaro, t'as envoyé plusieurs de, de moi. il y avait une photo de lui qui fait le monocycle à 10 ans. Quoi? Non, montre! <rire> t'as une gueule à faire du monocycle! Non, mais je sais pas, t'as pas fait la gueule que j'avais à l'époque hein! <rire> ah ouais, ah! <rire> <rire> Oh la la! Elle est incroyable! C'est toi? Ouais, c'est moi ça! Oh bordel! Et je peux le montrer? Ouais, mais vas-y! Vas hein. genre... Check ça, ça c'est Yarov, mon gars! Là, il a 10 ans! Et maintenant, regardez ah. comment il est maintenant! Mais tu sais -tu <coughs> toujours faire du monocycle? J'ai jamais vraiment su faire du monocycle! Bah, vous t'en faites du bien là! Oh, bah, non, non, quoi, là non! non. Photo, oh, regarde. Bien, là, Alors, regarde! Là, il ah. y a la main qui me lâche! <rire> toutes les personnes qui ont fait le voyage d'être incroyables euh, sauf à Cléjo qui a volé mon dock. je vais te démarrer quand je te reverrai la prochaine fois pas de contre-sens hein. Ah. Ah. Ah. Oh la la saloperie de tempête Et où suis-je Je vois flou ah. Il faut bien que je me lève un jour ah. où suis Je suis. C'est pas trop chez moi là C'est même pas une fenêtre pour voir l'aéroport sortir un peu dehors tiens où suis je qu'est ce que qu'est ce que je fous bordel mais j'ai donc toi là hein oui toi là à ce que je vois cette casquette t'intéresse énormément donc calme ton érection et laisse papy t'expliquer comment la voir Bon bah déjà tu vas voir les deux pangolins dans la boutique de vêtements là euh, les laisseurs doigtés de fées là Ouais ouais oui, oui on va dire que c'est ça Après tu vas voir l'écran tactile à l'extrême droite de la boutique et tu tapes le code MO-0YXH-B9N9-DQFR Livraison immédiate avec le postier vite, hein. tout le monde le connaît, alias Lucien Malion, bien sûr Il est certes un peu bizarre mais ses compétences de livraison m'apprécient toujours même après ma mort Vous avez vu Alors n'hésitez plus, tapez le code mo grs <rire> oh putain Oh ça fait gros bébé lol Donc le code MO-0YXH Mon cul c'est du poulet Et prenez ce couvre-chef-d'œuvre Couvre-chef-d'œuvre <rire> C'est moi qui ai fait la blague parce que couvre-chef c'est un chapeau. Et euh, Et un chef-d'oeuvre, bah c'est vraiment. C'est.